Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la gestion de la mémoire et occasionnellement un petit peu de cohérence de données dans vos programmes, enfin de moyens de maintenir une certaine forme de cohérence. Comme vous le savez, avec Swift, la gestion de la mémoire est gratuite, non, non, presque gratuite seulement. Alors comment euh, le compilateur se débrouille-t-il ben, Il y a plein de choses, il y a plein de techniques. D'abord il y a l'approche à base de blocs, les procédures, fonctions, ce sont des blocs, et c'est une approche de type LIFO, c'est-à-dire on empile des choses, et c'est le dernier empilé qu'on dépile. Alors ça, c'est très confortable parce que du coup, il n'y a pas de perte de mémoire. Donc ça, c'est une manière de procéder, hein, d'utiliser la pile. Je vous rappelle que c'est la base du principe de fonctionnement des langages fonctionnels. Or, Swift a des traits fonctionnels. Euh, au niveau des classes, on peut aussi exploiter pas mal l'information. Euh, le fait que les attributs soient mutables et immuables, on ne va pas les mettre au même endroit et en particulier, on sait potentiellement les gérer de façon plus efficace lorsqu'ils sont immuables. La classification des attributs, on va voir, ça va permettre aussi de faire des choses, et puis il y a la notion de constructeur de destructeur, en particulier le fameux DNIT que j'ai déjà évoqué dans une autre séquence, mais sur lequel on n'a pas encore donné beaucoup de détails. Et puis il y a la notion de fermeture, et en particulier ce qu'on appelle la gestion du scope, c'est le niveau de visibilité des variables. En Swift, euh, bah, tous ces mécanismes font qu'on arrive à s'en sortir et euh, Arc est toujours présent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désactiver Arc dans Swift, il n'y a pas de gestion manuelle de la mémoire et a priori, euh, si on se débrouille bien, et eh bien les petites gouttes qui s'échappent et eh bien ça ne devrait pas arriver dans Swift. Intéressons-nous à l'initialisation d'un objet là je vais le regarder plutôt du point de vue de la mémoire, mais on va voir un certain nombre d'autres choses. Il y a deux phases importantes, il y a l'appel d'un initialiseur, désigné de convenience, qui va entraîner, enfin qui va engendrer au préalable l'allocation de la mémoire pour une nouvelle instance de la classe. Ensuite il y a une confirmation via cet initialiseur que les propriétés sont bien initialisées, c'est à dire que tout ça c'est du code qui va être généré autour de euh, le fameux init que vous avez créé, et puis il y a l'appel de l'initialiseur de la super classe, et ce, jusqu'au sommet de la hiérarchie des classes. Et à ce moment-là, la mémoire de l'instance est alors construite comme valide, et on passe en phase 2, où on va finaliser l'initialisation, self, à ce stade-là, est utilisable, donc en fait, vous ne pouvez pas faire un appel à self avant de faire l'appel à super init, et la finalisation des méthodes de convenience peut euh, éventuellement avoir lieu. Alors il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites, dont j'en ai ici quelques exemples, en particulier le fait que l'initialisation locale se fait avant l'appel de la superclasse, c'est ce que je vous avais dit, la différence avec les appels en objectif C. L'appel à la superclasse avant d'affecter les valeurs aux propriétés qui sont héritées. parce que si la superclasse fait l'initialisation, vous, vous ne pouvez pas initialiser les choses. Donc C'est-à-dire que si vous surchargez, si vous changez les valeurs qui sont initialisées par la superclasse, enfin, qui sont au niveau de la superclasse initialisées par le constructeur de la superclasse, il faut le faire après l'appel au init de la super-classe et évidemment pas d'appel à self avant la fin de la phase 1. Rassurez-vous, s'il y a un pépin, le compilateur vous insultera comme il faut de manière à ce que vous fassiez la correction. À ce stade-là, on va revenir sur la liaison entre objets. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué quand j'ai parlé des attributs dans la définition des properties dans Objective C. Et j'avais évoqué, on avait dit qu'il y avait assign, qu'il y avait written, qu'il y avait copy et j'avais évoqué rapidement Strong et weak qui est arrivé avec la notion de arc comme arc est imposé dans Swift. On n'a plus cette notion de assign, retain et copy, mais on a par contre cette notion de strong, weak et une nouvelle notion qui s'appelle unowned, non possédé, euh, que, qui se rajoute à, à cela. Alors Strong, comme on l'a déjà dit dans la séquence sur objectif C, c'est une relation forte. Ça veut dire qu'en fait, euh, quand un objet A a une référence strong vers un objet B, et eh bien en fait, ça va provoquer, si vous voulez, euh, la, ça va maintenir les deux objets vivants. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir euh, supprimer un objet comme ça. Parce que euh, si je supprime mon objet, eh ben j'ai une liaison vers cet objet, donc par conséquent, je ne peux pas le supprimer. En gros, ça revient à dire que le A qui a la relation forte avec le B eh bien, est propriétaire de B, si je prends la terminologie euh, à coup de compteur de référence que l'on a dans Objectif C. Ça a un sens de faire cette comparaison puisque bien évidemment tout est mis en œuvre à coup de pointeur de référence également dans Swift. Sauf que la notion et la gestion de ces pointeurs vous est complètement cachée. Quand on ne spécifie rien sur l'attribut, par défaut, la relation est de type strong. Donc quand je déclare let x égale quelque chose ou var x égale quelque chose, je n'ai rien dit, c'est strong. Un attribut qui est weak, eh bien là, la référence d'une liaison faible d'un objet A vers un objet B ne maintient pas forcément l'objet vivant. Ça a une contrainte, c'est que le type doit être conditionnel et en partie, on va voir que ça permet de casser un cycle. Je vais vous donner un exemple bientôt. Ce n'est pas une situation par défaut, il faut le spécifier et par conséquent, il faut que vous fassiez weak quelque chose. Voilà. D'ailleurs, c'est un weak var et pas un weak let d'ailleurs puisque comme le type est conditionnel, ça veut dire qu'il peut valoir nil. Un let en général, on n'aime pas trop qu'il vaille nil, ça veut dire qu'il va tout le temps valoir nil, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis vous avez un noun, alors un noun c'est une sorte de wic. La différence entre le wic et le un c'est que tant que l'objet A existe, il doit référencer un objet B. Alors bien évidemment, à partir du moment où le init s'est exécuté. Mais la liaison, elle existe toujours. Il y a tout le temps une valeur et le mot clé ici, c'est un noun que vous mettez au moment de la déclaration de votre attribut. Alors, mais comment je désalloue alors Eh bien, c'est très simple. Vous mettez nil à la référence. Alors ça, c'est classique. Hein je mets nil à la référence. Si je suis le dernier à référencer cette référence et à mettre nil, à ce moment-là, on va pouvoir s'en sortir. En fait, quand je vais mettre nil à une référence, euh, les garbage collectors fonctionnent aussi comme ça. Hein euh, mais là, je vais euh, quelque part décrémenter euh, le compteur. Enfin, on peut faire les choses assez proprement. Par contre, pour qu'ARC fonctionne, on va voir, il faut bien catégoriser les liaisons. Il faut bien choisir les STRONG et les weak. Ben oui, c'est le retour de la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez, ah bah ben c'est cool, j'ai pas à gérer la mémoire. Ben si, il faut quand même en faire un minimum. Alors arrêtez de pleurer, c'est quand même moins tordu que de se faire les allocations à la main ou gérer les compteurs à la main. D'accord Mais il faut réfléchir un petit peu à la manière dont vous catégorisez les liaisons et on va voir quelques exemples de choses à ne pas faire. Je vais ici vous présenter un premier exemple. Alors, là, j'ai une première classe, personne. Alors, j'ai un peu compressé le code. Hein. Ce n'est pas très, très joliment écrit. Donc là, ici, j'ai la fonction d'initialisation. Ici, donc, une personne pointe sur un appartement. Et vous voyez ici, j'ai fait la fonction d'init. La fonction d'init, je l'ai faite uniquement pour vous mettre une trace. La fonction d'init, elle est appelée lorsque l'objet va être détruit. Juste avant sa destruction on l'appelle des init. parce qu'on peut avoir envie de faire des choses, on va voir des exemples de choses intéressantes. Là ici je vais juste m'en servir comme trace. C'est-à-dire que lorsque l'objet est proprement détruit je dois avoir ce message qui s'affiche. Je fais la même chose ici et vous avez ce système où une personne pointe sur un appartement puisque c'est chez lui. L'appartement a un propriétaire, ça peut être une autre personne mais ça peut être également celui qui l'habite. Et donc on peut ainsi, dans certains cas on n'aura pas de cycle, dans d'autres on en aura. Donc ici je vais créer une variable, lui de type personne pour donc c'est un optional de personnes, c'est un optional d'appartement. Je vais dire que j'ai une première personne qui s'appelle un certain Steve J, je ne sais pas si vous connaissez, et un appartement qui a un numéro 73 et je dis que le numéro 73.proprio c'est lui et puis lui, point chez lui, c'est appartement 73. Et vous voyez que ici j'ai les points d'interrogation qui me garantissent que j'ai le passage et qu'il ne se passera rien si quelque part le truc là vaut nul, ça fait rien. d'accord J'aurais mis ici un point d'exclamation, ça marchait, mais si par hasard il y avait un nil, et eh bien évidemment ça sautait. Et puis euh, après ben, ce qu'on fait ici c'est qu'on désaloue bien évidemment. On désaloue, ça disparaît. Donc regardons l'exécution. Et alors, c'est quand même un peu étonnant parce que ici j'ai procédé aux désallocations, donc quelque part il n'y a qu'une seule référence vers cette entité. Donc on attend que le mécanisme, ben, il nous ait désalloué et puis en fait il ne se passe rien. Alors pourquoi ne se passe-t-il rien Ce qui signifie quelque part, et ce n'est pas très sain, c'est que finalement la désallocation de ces deux objets n'a pas eu lieu. Donc décortiquons l'exemple. Grosso modo, quand j'ai exécuté ça, voilà ce que j'ai. Donc j'ai la variable lui, j'ai la variable apt73 qui pointe sur une structure et puis ça pointe comme ça. Jusque-là, pas de souci. Et que s'est-il passé là Eh bien, lorsque j'ai fait les deux nils, j'ai coupé les liaisons ici. Mais en fait, c'est un peu plus vicieux que ça. Le système ne va pas marcher parce que moi j'avais l'impression que le compteur il valait 1, mais non Lorsque j'ai fait ça, le compteur, il a été incrémenté quelque part. Et lorsque j'ai fait ça, eh ben, le compteur là, il a aussi été incrémenté. Et donc ça veut dire qu'en fait, quand j'avais cette situation avant que je ne fasse le découpage, le compteur va les deux, le compteur va les deux, je mets les nils, le compteur il vaut 1. Daniel Malediction, comment est-ce que je peux casser ce truc là ben, Je ne peux pas, je ne peux pas, sauf si eh bien j'utilise des liaisons faibles. Donc voilà, typiquement ce cycle de liaison forte va m'amener une fuite mémoire parce que j'aurais l'impression d'avoir des alloués des trucs mais en fait ça ne va pas être des alloués. Alors ça dans un environnement de type embarqué comme on a dans iOS n'est euh, pas terrible. Donc on va casser les cycles de liaison forte et ici j'ai juste changé un truc. Le seul truc que j'ai changé, il est ici. J'ai ajouté ici que la liaison était faible et vous voyez que je le traduis ici par ce trait qui n'est pas de la même couleur et qui veut dire que quelque part ce trait eh bien, fait que le compteur là n'a pas été initialisé à 2. Donc lorsque je vais désallouer, la désallocation va, Alors, si je désalloue celui-là en premier il ne se passe rien parce que le compteur là il passe de 2 à 1 mais lorsque je désalloue celui-là, il passe de 1 à 0. D'accord Donc lui, on peut le désallouer et comme lui, il est possesseur de celui-là, ben celui-là, ce liaison, cette liaison va disparaître. Et à ce moment-là, ça va provoquer la décrémentation du compteur de euh, la deuxième euh, entité et je vais pouvoir détruire ce deuxième objet. Donc voilà euh, l'intérêt principal. Et oui, effectivement, il faut que vous fassiez attention à ça, sinon la désallocation ne va pas se faire correctement. Donc quand même, vous voyez, euh, il sait faire les choses, le compilateur, mais il faut qu'on l'aide à minima, sinon ça ne marchera pas. Et là, effectivement, lorsque je lance mon exécution, vous voyez bien que les init sont correctement exécutés, et du coup, mes messages apparaissent. Donc, euh, la contrainte, par contre, sur les WIC, mais je l'ai déjà dit, c'est que ce sont forcément des optionnels. Voilà, vous l'aviez ici. Dans le cas présent, euh, l'équivalent strong était déjà optional, donc ça ne changeait rien, mais vous ne pouvez pas ne pas mettre d'optional parce qu'une liaison weak, il faut accepter qu'à un moment donné, elle puisse être annulée. Alors, encore une fois, la différence entre les weak et les unknown, bah, il n'y en a pas et il y en a Il n'y en a pas en termes de comportement parce qu'ils fonctionnent rigoureusement pareil. Donc le unknown permet de définir dans des cycles potentiels une rupture du cycle qui va permettre de faire une désallocation dans certains cas de figure. Évidemment il faut que vous fassiez attention, vous mettiez vos weak et vos known hein, et vos unknown, pardon, euh, de manière à ce que euh, ça marche euh, au bon moment. Par contre, dans weak vous pouvez ne pas avoir de valeur, j'ai déjà dit, dans unknown vous devez toujours avoir une valeur au minimum après l'initialisation, donc après avoir exécuté les méthodes init requises. On va maintenant s'intéresser à la méthode init et on va voir que ça ne sert pas uniquement à désallouer des trucs. Bien évidemment, dans D-init, vous pouvez imaginer que vous avez des références un petit peu tordues et vous pouvez les mettre en nil vous-même. Euh, en général, s'il s'agit des attributs, ça va se faire automatiquement, hein, donc ce n'est pas forcément nécessaire, mais on peut imaginer qu'il y a des cas un peu tordus, vous pouvez avoir envie de le faire. Mais ce qui est surtout important dans le init, c'est que vous pouvez faire ce qu'il faut, avant de terminer l'objet. Je vais vous donner un exemple simple euh, qui est lié à la maintenance de la cohérence d'un ensemble de données dans un programme. Typiquement prenons un petit programme de Monopoly. Vous avez des joueurs dans le Monopoly et chaque joueur dispose d'un portefeuille et puis vous avez la banque. Mais vous avez un invariant qui est constant, c'est que la somme de ce qu'a la banque et de ce qu'a chacun des joueurs doit rester constante tout au long du jeu. Donc quand un joueur disparaît il est important que son portefeuille soit restitué à la banque. Et quand un joueur disparaît, vous savez que le joueur disparaît au moment où vous allez exécuter le init. Et donc c'est là que ça va être intéressant, donc on va voir ici euh, l'exemple, donc là j'ai une classe joueur qui a une référence vers une banque et puis il a également euh, eh ben, une seule somme d'argent dans son portefeuille. Donc ça c'est l'initialisation euh, de mon euh, joueur. Et puis ici, quand il gagne de l'argent, quand il dépense de l'argent, eh bien, euh, on retire de l'argent à la banque et puis lui, il récupère de l'argent dans son portefeuille. Mais lorsque je fais le déinit, lorsque l'objet va disparaître, eh bien, il faut que je restitue cet argent. Et du coup, vous voyez, en le programmant de la sorte, je vais remettre dans le portefeuille, enfin dans le compte de la banque, euh, l'intégralité de la somme que j'avais dans le portefeuille. Et donc je peux ainsi, si vous voulez, programmer dans le DINIT un mécanisme qui va me permettre de rendre complètement cohérent eh bien, euh, la fa le fameux invariant qui doit être respecté tout au long du jeu. Donc ça c'est un truc qui est très très très bien vu dans Swift et d'ailleurs qu'on trouve dans d'autres langages hein, euh, avec souvent euh, en C++ cette notion de finalisation, je crois que ça s'appelle finalisation en C++, et eh bien c'est semble-t-il quelque chose aussi euh, d'assez subtil. Donc c'est un truc qui est archi classique. Vous voyez que finalement la première méthode qui est appelée dans un objet lorsqu'il est créé et eh bien c'est init, alors ça peut être le init que vous avez surchargé ou le init de super parce que vous avez déclaré tous vos attributs et des valeurs par défaut et que c'est implicite. Mais il y a un init qui est appelé pour vous au pire si vous ne l'avez pas écrit et puis il y a également un d init alors même topo hein, quelque part il y a un super de d init qui est éventuellement euh, exécuté à votre insu ce n'est pas la peine euh, de l'écrire. Voilà donc euh, ce pattern de cohérence des données est extrêmement euh, puissant et bien évidemment on va au-delà du simple dialogue d'objectif C Quoique, en fait, on pourrait aussi faire ce genre de choses dans dialogue d'objectif C, mais au départ, il a vraiment été pensé pour gérer la mémoire, puisque lorsque vous avez Arc activé, ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser la fonction de la dialogue, vous n'avez pas le droit de la programmer. Alors, en guise de conclusion, ben, finalement, euh, retain, release, auto-release, ben euh, voilà, c'était facile. Euh, on avait l'impression que c'était l'horreur, euh, mais il faut quand même réfléchir un peu et en particulier à bien qualifier les liaisons fortes, faibles ou euh, non possédées entre les différents objets. Et ça, c'est logique, hein, parce que si vous voulez que Arc soit efficace, il ne peut, il peut pas fonctionner tout seul. Et en fait, c'est le gros problème dans les langages de programmation, euh, la récupération de la mémoire. Par exemple, dans des langages comme C, c'est juste l'enfer. ADA, c'est absolument atroce. ADA, il y a des euh, sous-ensembles de ADA où vous pouvez avoir des garbage collectors, mais avec, vous avez une, une façon de programmer en ADA qui est très particulière. D'accord. Euh, pour ça, euh, et ben en fait, euh, pour aider le système à fonctionner, Objective C se passe beaucoup sur les conventions qui permettent de déduire la valeur du compteur associé. Vous vous souvenez, les fameux alloc init copy, euh, le valeur, euh, la valeur du compteur est un, sinon, ça veut dire que l'objet est dans auto-release et que vous avez intérêt à faire un return si vous ne voulez pas qu'il disparaisse. Swift, lui, s'appuie sur une catégorisation des liaisons entre les différents objets que vous définissez directement au niveau des attributs. l'avantage, c'est qu'effectivement vous pouvez ne rien faire si les attributs sont correctement catégorisés. Tout est fait complètement automatiquement. On éventuellement mettre à nil des trucs qui sont globaux, qui ne sont pas liés à vos propres attributs. Ça peut éventuellement être intéressant aussi. Euh, by the way, je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit dans cette séquence et je crois dans une autre, les variables conditionnelles sont initialisées à nil. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de choses à savoir. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture complémentaire du Fantastic Manual. Mais là, a priori, avec ce que je vous dis dans cette séquence, si vous l'avez bien intégré, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous devez pouvoir écrire déjà des applications en Swift sous iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.